Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine. Alors semaine du 15 au 21 novembre. 15 au 21 novembre, ce sera pour les signes d'eau. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas pu faire pour tous les signes. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps là ce week-end. Et puis j'ai posté un, quelque chose dans la communauté parce que ça devient de pire en pire. Donc, j'ai besoin d'aide. Si quelqu'un peut m'aider, je vous le demande. Si vous connaissez quelqu'un, c'est ça ma demande d'aujourd'hui. Vu que on donne, on donne, on donne. Aujourd'hui, j'ai besoin de recevoir votre aide. Voilà. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez la cloche du haut. Pour les nouveaux, si vous appréciez, bien sûr. Si vous voulez une guidance personnelle, écrivez-moi un mail qui est sous la vidéo. On va demander ici un message. Donc quatre cartes pour la semaine du 15 au 21 octobre, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, semaine du 15 au 21 octobre. Oups, 15 au 21 octobre, ce sera avec mon oracle que j'ai appelé le chemin d'or. 15 au 21 octobre. 15 au 21 octobre, signe d'eau. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qu'on a comme message Ok, je vais faire trois oracles. En fait, je vais prendre les cartes. Là. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine du 15 au 21 novembre 15 au 21 novembre 2021. Pour oh, les signes d'eau, 15 au 21 novembre au 21 novembre concert scorpion poisson signe d'eau ok j'aurais bien voulu faire un, un tirage pour chaque signe mais je peux pas et puis je vous ai dit j'ai marqué quelque chose sur ma communauté youtube et sur facebook euh, donc euh, faire des vidéos pour ne pas avoir de vues parce que j'ai eu un, un blocage qui dure depuis des mois et ça s'empire. pire. En fait je suis en train de demander de l'aide. Ça s'empire, pire, c'est surtout pour ça. C'est pas pour être dans la redondance, mais c'est que. J'ai de l'acharnement et ça commence vraiment à, à me gonfler. Et surtout sur YouTube, euh, les messages que j'ai eu de retour, c'était arrêtez de nous faire chier avec vos histoires. Euh, alors qu'eux, euh, ils m'appellent en plus de leur tirage personnel le jour et la nuit pour me faire chier avec leurs histoires, vous voyez Donc, euh, c'est super. Nous, on doit tout donner, mais on n'a pas le droit d'avoir de l'aide. <rire> Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quel message pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021 15 au 21 novembre 2021 pour les signes d'eau. 21 novembre. Hop. Certains à l'envers. Alors. Ok, on va déjà voir avec ça. Ensuite, on va regarder. Deux autres cartes, on nous parle d'insécurité, au niveau du cœur, vous sentez coupable, certains signes d'eau, victime, qu'est-ce qui se passe La destinée est profondément présente la semaine prochaine pour les signes d'eau, parce que là on dirait que vous n'êtes pas bien au niveau relationnel, au niveau du cœur, ça peut être sentimental, familial, relationnel, frère, sœur, ou avec quelqu'un dont on travail. Je dis relationnel, comme ça, où vous vous sentez euh, coupable ou victime, euh, ou coupable. Là, vous êtes cette femme qui ne fait rien, elle est coupable de faire travailler quelqu'un d'autre. Vous voyez Donc, euh, ça, c'est la culpabilité. Je suis là, je fais autre chose, je fais rien, et je suis coupable de laisser les autres travailler ou faire quelque chose. Vous êtes coupable. Euh, La personne ici, elle a un aura. Alors ça pourrait nous dire qu'elle fait des choses pour montrer qu'elle est bien, alors qu'elle a des choses à se reprocher aussi. Donc elle serait coupable. Elle dit aux autres, je fais tout dans la maison, alors qu'une euh, personne vient chez elle, alors qu'elle ne fait jamais rien. La personne vient chez elle, la voit, faire du repassage, mais elle va se sentir coupable, parce, vous vous sentirez coupable parce que vous ne faites rien en fait à la maison. Il y a une réelle mais c'est faux. Ouais, c'est caché pour moi. Une histoire que vous pouvez vous, vous sentir victime ou que vous allez faire des victimes par rapport à un comportement d'insécurité. Là, il y a le diable, une énergie négative. Une énergie négative. Une entité, le diable, qui nous crée de l'insécurité. Euh, Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est l'extérieur Donc, en général, on, on me dit qu'il y a une situation qui ne vous met pas bien au niveau des rela du relationnel. Bon, je ne vais pas vous dire euh, une rencontre. Il y a quelque chose à revoir par rapport à un sentiment de culpabilité d'accusations, de victimes, de bourreaux. Vous voyez un peu ce triangle Et la carte du destin, nous dit ça doit se passer. Parce que là, il y a le mal et le bien qui font une repentance devant Bouddha et Jésus, qui sont des maîtres ascensionnés devant l'univers. Et ils se consultent et doivent en parler. Ah, c'est comme s'il va falloir revoir quelque chose pour euh, vous remettre en sécurité dans votre cœur et avoir confiance. Parce que là, l'insécurité, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Je mens, euh, je ne suis pas dans l'amour. Je suis entourée d'énergie négative ou je suis l'énergie négative. Ou je suis coupable de montrer que je fais alors que je ne le fais pas. Ou je suis, je crée des victimes. Là, c'est quelqu'un, c'est marrant. C'est la nourriture du dragon et la nourriture de l'écureuil, le gland. C'est la victime. C'est nouveau, un petit peu, cette énergie vampirique. Vous voyez Revoyez ici, c'est ce qu'on nous dit vraiment. Euh, votre côté lumière est sombre, et ce côté où vous sentez quelque chose qui ne va pas au niveau de relationnel de victime et de bourreau, quelque chose comme ça qui peut se passer, euh, vous devrez le revoir. Et c'est dû à un manque de sécurité, un manque de confiance en vous. Donc c'est possible qu'on accuse des gens pour se défendre. Bon, on va voir la deuxième ligne. On nous parle de relations sentimentales. On nous parle de perte émotionnelle, de lumière, de victoire. D'accord. C'est bien, ça va un petit peu dans, dans l'avancement du passé vers le futur. On nous parle de certains liens qui pourraient être des liens karmiques. On est en train de régler des liens kar karmiques, les signes d'eau. Là, c'est aussi possible que ça vous touche. On parle de relations spirituelles hein, qui auraient visiblement peut-être une perte, une séparation euh, où vous allez devoir quitter... Une attitude envers quelqu'un. Quitter un schéma qui se répète. Je suis assez psychologique dans mes tirages, mais je suis là pour vous aider. C'est vrai que si ça s'intéresse personne, euh, non, je ne pense pas. Une certaine perte émotionnelle, situation qui tourne en rond. J'ai dit pour certains signes, ce pourrait être effectivement un signe d'eau. Hein. Donc il y a un lien avec autrui à revoir. Vous allez avoir euh, la lumière. Vous allez avoir prise de conscience. Il faut arrêter d'être coupable. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter dans le... Parce qu'on peut avoir peur et on attaque les autres. On les rend victimes. Euh, en ayant un... Vous allez avoir un signe, une prise de conscience qui va vous amener au succès. Donc, qui va amener un changement. Okay? On, on sort la trompette de la gloire. Ça va vous apporter du positif, de changer. Et c'est concernant les relations, effectivement. Mais Angélique nous parle d'opportunité, il faudra agir, lâcher prise, ne pas s'inquiéter. D'opportunité, pour moi c'est l'opportunité de changer cette situation de destinée, de karma, qui est très fort, qui dure depuis longtemps. L'opportunité pourrait vous dire pour certains, de l'argent qui rentre, les signes d'eau, la semaine prochaine, ou de l'abondance, ou un succès, une réussite. On nous dit d'agir, on ne peut pas laisser cette situation continuer en vous avec un manque de confiance en soi. Lâchez prise l'ancien sur lequel vous vous accrochez, ben, c'est un peu la même chose. Tu lâches le passé, tu avances. Ne t'inquiète pas. D'accord On va prendre quatre cartes ici pour continuer. Les signes d'eau, signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. 15 au 21 novembre 2021, 15 au 21 novembre 2021, pour les signes d'eau. Quel message Signes d'eau. Je vois la coupe, il y aura des choix à faire, il y aura bien une rupture avec le passé, une rupture, perte émotionnelle. Un changement pour prendre une nouvelle manière de faire, pour prendre une nouvelle voie. Pour prendre un nouveau chemin, un nouveau travail. Moi, je pense que c'est une nouvelle attitude. Je suis assez psychologue, c'est vrai. <rire> Les signes d'eau, 15 au 21 novembre. psychique. Alors, on part d'une situation. On peut partir d'un mariage. Vous allez peut-être vous divorcer pour certains. Là, c'est vraiment clairement ce qu'on nous dit. Quelque chose qui a pris du temps chez certains signes d'eau. Et qui nous parle ici plus concrètement de déménagement suite à un divorce. Pour certains, vous allez déménager la semaine prochaine. Ça a du retard. Ou bien on part d'une situation liée à des liens, quels qu'ils soient, et on prend des décisions de quitter une situation, quitter une manière d'être qui traîne depuis trop longtemps, on doit, on doit changer notre manière d'être. Et notre manière d'être, elle est très claire. C'est l'insécurité. Il y a un manque de confiance en soi, chez les signes d'eau. On ne va pas généraliser, mais c'est ce qu'on me dit là. Je prends la métis-love pour couvrir au niveau sentimental. Et puis oui, rendre coupable, victime les autres, c'est tout à fait logique. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau, semaine... Même qui sort des épreuves Semaine du 15 au 21 novembre semaine du 15 au 21 novembre 2021 15 au 21 novembre 2021 qu'est ce qu'on a au niveau amour le 15 au 21 si vous voulez une vidéo n'hésitez pas à m'écrire hein. je ne sais pas si je vous l'ai dit c'est important alors, quelque chose qui dure depuis longtemps. Oui, il y a l'épreuve qui ressort, qui s'est retournée avant. Il y a les problèmes. Il y a de nouveau cette notion de déménagement. Donc, pour, pour certains, Sindo, euh, il y aurait des possibilités vraiment de déménagement concret. On part d'une situation peut-être problématique ici avec son couple. Ça, ça, ça veut dire des problèmes qui durent depuis longtemps. On traverse une épreuve. Ouais. la clé du déménagement. Ou bien on avance. Ça veut dire qu'on lâche prise, on reste plus dans ses problèmes, on avance face à des problèmes soit d'addiction ou autre, qui est quand même une épreuve, qui soit dure depuis longtemps, euh, ouais, qui est ancrée depuis un bon moment, à nouveau un peu similaire au tirage général. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une belle semaine, merci pour vos retours, à tout bientôt, au revoir.